Non, mais je rigole, je ne vais pas le faire. Ce qui est très agaçant, c'est cette manière, quand les expositions d'art conceptuel, d'avoir toujours beaucoup plus d'imagination que le public. Quand on regarde ces vases-là, qu'est-ce qu'on voit hum Des pots. Des pots bêtes blanc. Avant, les vases, c'était quand même autre chose. Hein. Ça servait de support pour présenter des scènes, des scènes épiques, des, des histoires mythologiques. Personnellement, je suis allé chez les étrusques cet été et c'est quand même autre chose. Hein. On, peut, on peut voir des guerriers, des chevaux au galop, des femmes nues, des hommes nus qui courent. Bon d'accord, c'est vieux, mais maintenant avec les vases on n'a même plus le droit de mettre des fleurs dedans comme si les fleurs c'était trop bavard ça c'est une idée ça c'est une idée imaginez imaginez un bouquet avec 100 fleurs différentes chacune avec son propre langage Oh, tu pas dit pas de regarder! Oh, ah, as pas. pas de là Non, tu peux pas de oui, Oui, oui, oui, oui! Oui, c'est lui! Non, non, non, non! Mais oui, oui, oui! Ah bon? Oui, ah bon? Non, oui! Bon, vous avez fini, oui! Mais non, mais arrêtez, c'est fini! Ça serait génial! Ça serait génial! Lumière crue. Braquée sur un cercle. Sur une boîte. Sur une pomme. Sur un torchon. « Parle Allez quoi Parle !» Au bout de 15 heures d'interrogatoire musclé dans un espace d'exposition, le pauvre petit objet, la pauvre petite forme, la pauvre petite chose épuisée, aveuglée, les yeux cernés, furent bien obligés d'avouer n'importe quoi. Un cercle, ça te parle Une ligne, ça te parle Une croix, ça te parle Un arbre, ça te parle Une fleur, ça te parle Une pomme, ça te parle Un chien, ça te parle Une théière, ça te parle Un panier, un coussin, un piano, ça te parle il y a des fleurs qui s'appellent les fleurs perroquets. Elles portent ce nom parce qu'elles ressemblent vraiment à des perroquets. Ce sont des fleurs à qui l'homme n'a encore donné aucun symbole, parce qu'elles sont très rares. Imagine qu'un jour, par amour, on t'offre un bouquet de fleurs perroquets. Tu pourrais leur apprendre à raconter ce que tu veux. Exactement ce que tu veux et elle le répéterait en boucle. Elle le répéterait éternellement. Jusqu'à ce que tu trouves ces fleurs aussi bêtes que les autres. Bêtes parce que seulement capables d'un langage appris. Des fleurs dans l'incapacité de créer leur propre langage. Des fleurs seulement capable de réciter les choses qu'on leur a dit de réciter, des perroquets. Alors, tu les trouveras insupportables. Tu jetteras le bouquet, puis le vase, et tu ne voudras plus jamais entendre parler du langage des fleurs, de la finalité de l'histoire, de la décoration d'intérieur et de l'amour. Je me suis toujours demandé ce que l'on entend par le concept de fin de l'histoire. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, panier, panier, panier, panier, piano, panier, piano